Au la et au la poule. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Wheelers d'Alsace, aujourd'hui en Lorraine à Bussang. La voie verte des Hautes-Vosges. -de on était déjà venu ici il y a deux ans, c'était l'été, il faisait beau. Aujourd'hui, bah, c'est le mois d'octobre, il fait un peu plus frisqué, mais là le, le ciel est plutôt... Euh, il se découvre là tout doucement, donc euh, on va voir ce que ça va donner. Par contre, je suis inquiet parce qu'il y a des choses par terre. Il y a un masque pour les yeux, euh, avec des taches blanches dessus étranges. Euh, donc les pratiques euh, du coin ont l'air assez euh, douteuses, donc on va aller enquêter, je pense, hein euh... C'est vrai en plus <rire> Qu'est-ce qu'ils font à Bussang Il euh, y a des soirées spéciales Des de soirée, Je ouais. <rire> sais pas si on va rester là pour la nuit, mais euh, on va essayer de rentrer avant qu'il fasse sombre. Alors, Allez, c'est parti <rire> ça se fait qu'il y en ait une comme ça ici C'est trop, trop bien Instant pas culture La piste cyclable des Hautes-Vosges est le fruit de la réhabilitation de deux portions de voies ferrées réalisées dans la seconde moitié du 19e siècle. La première de Remiremont à Bussan, le long de la vallée de la Moselle, qui devait à terme relier l'Alsace par la vallée de la Thur et la seconde de Remiremont à Cornimont, dans la vallée de la Moslotte, pour desservir et favoriser l'industrie textile locale. Ces deux trajets ferroviaires seront définitivement abandonnés en 1989 pour laisser place en 1997 et en 2007 à l'un des aménagements cyclables les plus aboutis de la région. On a toujours d'excellentes idées, d'ailleurs Robin en a une dans sa poche dans les cas, t En effet j'ai une poignée t'as idée à la y en a un qui a dû cramé sa mmh. roue là, il a l'air Donc avec le Covid, il n'y a peut-être pas à Tchoum. Hein. La particularité aussi de cette piste cyclable, c'est que, à ma connaissance, c'est le seul endroit au monde, en tout cas en France, où en fait vous avez un rond-point de piste cyclable. Alors, qu'en avez-vous pensé de ce petit rond-point euh, ça tourne. C'est rond. Que dire de plus C'était rond, voilà. L'ancêtre de la huile. Et mal en direction Cornimont. C'est bon, n'est-ce pas Mais en l'air, ça donne quoi C'est beau quand même. Non, mais il n'y a pas à dire, ici c'est vraiment joli. Vraiment joli. C'est incroyable. <rire> On est en train de manger les lacs de la Bosloff. Nous voilà maintenant désormais à Cornémont, c'est bon, on a fait euh, le, le chemin habituel, de la piste cyclable euh, qui est classée comme étant la piste cyclable de Gauge. Et maintenant on va essayer de retourner à Bussang sans passer par la départementale, mais en traversant euh, voilà, ce massif euh, forestier. Il est 16h22, <rire> il fait nuit dans deux heures, il nous faut 1h20 normalement pour le faire. Si tout se passe bien, je veux dire, si tout se passe bien, on devrait avoir assez de batterie. Là il fait le malin comme ça, là. je vous promets qu'il n'est pas confiant. D'ailleurs, dire le, le, le tout dans son comportement. Voilà, là on sent que il est pas sûr. Je te vois. Et Yannick a qui qui se moque de moi. Je vois que tu ne me fais pas confiance. Et confiance en Google Maps. Demande à Damien, demande à Pierre. Alors là, je commence à me dire, j'espère que ça va descendre un jour, parce que. Non, vous... bah alors, Robin, ça monte Bon, <rire> oh, ouais, effectivement, j'ai un peu, voilà, un peu, un peu merdé, mais ça nous a permis de voir le magnifique musée du textile de Cornimont. Il plus à Cornimont, en fait. c'est le musée du textile oui, et, des, de... de pas Cornimont. Je fais une prière au Dieu des euh, prières, euh, diaboliques. Faites-moi <rire> apparaître une prise s'il vous plaît. Attends, ça monte et ça secoue C'est à gauche, hein Ouais Non, non, c'est à gauche, hein On vient de, de monter d'un level, là allez, allez. On est arrivé On est arrivé En <rire> <bon>, fait, non, <rire> non bon. Si on observe bien Robin, euh, on voit quand même sur son visage qu'il n'est pas très serein. Alors je suis pas. Je suis, je suis très serein sur le fait je vais devoir sûrement pousser avant la fin. Parce que j'ai écouté les conseils de Yannick qui m'a dit Ah euh, oh ben c'est bon, on a peut-être 25% sur l'aller le retour ça monte juste un petit peu quoi. On a ben, du coup là euh, je suis euh, actuellement à 10% de batterie. On a encore quelques kilomètres de montée. Il reste combien en kilomètres 3-4 Peut-être 4-5, allez Allez 6-7, peut-être vraiment 6. Dès que je mets un tout petit coup d'accélération, c'est.. On arrive au col, ça bipe un peu. Ah oh, tiens. <rire> donc, on a passé le col de page, donc maintenant on va juste descendre, donc il reste pas 3-4 km. Donc ça ne bipe plus Ça va descendre. Non, après quelque chose, c'est pas du sang, c'est bu sang. Et nous voilà dans le petit village de Bussan. Voilà, c'est terminé, on va vite faire le tour pour savoir s'il est ça a plu aux gens ou pas. Bah, pour faire simple, plus jamais. jamais. Ouais. Ça, ça, je pense, ça suffit à soi-même. Ouais. Franchement, c'était nul. C'était nul. Il n'y avait pas de panne, il n'y avait pas de chute. C'était tout droit, tout le temps. C'est quand la prochaine Bon, on termine cette vidéo avec des images de Kylian, le plus jeune wheeler d'Alsace. Allez, salut